Dans la gestion de la relation que je puisse avoir avec mes émotions, ou vous-même avec vos propres émotions, aujourd'hui je voudrais parler d'une thématique qui est l'impact euh, que peuvent avoir. Euh, ses sentiments, ses émotions, ses ressentis sur la partie préconsciente et inconsciente. Alors pour euh, rappeler comme ça en image très simple ce que je vais mettre sur le conscient, le préconscient et l'inconscient, on va considérer que le conscient c'est le cheval, c'est euh, le cavalier qui, euh, pilotant le cheval, en quelque sorte décide où il veut aller. Et puis le préconscient et l'inconscient, c'est ce qui est en arrière-plan, ce serait plutôt le cheval. Et on va voir que justement la qualité justement, de l'adhésion des deux, pour que les deux fonctionnent bien, il faut qu'il y ait de la relation entre le cavalier et le cheval. Et donc du coup, les émotions, c'est cette partie préconsciente et inconsciente qui réagit, et qui réagit de manière un petit peu différente que, que ma tête. Donc il y a des fois, j'ai envie d'une chose, et puis je me rends compte que bah, l'arrière-plan suit, et du coup, bah, c'est assez facile de me mettre en action. Et puis il y a des moments où j'aurais envie d'une chose, de me mettre dans telle ou telle tâche, dans telle ou telle action, de faire telle ou telle demande, mais je sens qu'en arrière-plan... Il bah, y a comme quelque chose qui freine. Pourquoi Parce que émotionnellement, bah, je ne suis pas là. Quoi. Donc, du coup, je me mets un peu en, en procrastination ou quoi que ce soit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de découvrir l'impact, justement, qu'ont ces émotions sur cette partie préconsciente et inconsciente. Et pourquoi quand on n'est pas forcément au meilleur de nous-mêmes, sur un plan émotionnel, qu'on a l'ascenseur émotionnel qui descend, situation d'examen, de stress, de tension, etc., eh et bien du coup, on accède de moins en moins bien, en quelque sorte, à notre intelligence émotionnelle et par conséquent aux comportements qu'on pourrait avoir, et c'est ce qui fait souvent baisser parfois notre niveau de performance c'est qu'on se sent trop stressé trop tendu trop ceci trop cela et du coup on a un peu comme une perte d'accès à ce trésor à ce potentiel qui est à l'intérieur de nous alors quoi faire pour justement améliorer ça alors déjà comprendre puisque c'est l'objet de cette vidéo comprendre l'impact alors faut savoir que notre cheval lui il est en relation à l'environnement de deux manières soit dans une forme de lien à l'environnement, c'est-à-dire que quand les choses se passent bien, bah, du coup, ils se sentent aimés par l'environnement. Et quand l'environnement ne répond pas forcément à mes attentes, bah, du coup, j'ai un sentiment interne, bah, soit de peine, mais en tout cas que... Bah, qu'il y a comme une, une forme si vous voulez, de, de dépendance à un environnement qui ne répond pas à mes attentes et par conséquent que je ne me sens pas forcément aimé ou respecté. Par exemple, j'aurais souhaité que tu m'appelles à 21h, tu ne l'as pas fait, et du coup bah, j'ai l'impression que du coup, tu, je n'ai pas d'intérêt pour toi, que tu ne portes pas d'attention pour moi, du coup je vais vivre de la peine. Pourquoi Parce que j'ai le sentiment que l'environnement ne m'aime pas. Ça peut être une personne, une situation, bref, il y a comme... Mon, mon intériorité se sent mal dans la relation de l'environnement. Et en même temps, il y a l'autre aspect qui va naître automatiquement, c'est un sentiment d'injustice, c'est-à-dire que l'environnement ne fait pas ce qu'il devrait faire. Vous voyez, d'un côté, je ne me sens pas aimé parce que tu aurais dû m'appeler. Et comme tu ne m'as pas appelé, ben, je ne me sens pas aimé. Et le... le tu ne m'as pas appelé, c'est un comportement. Et du coup, je me sens en colère contre ça. Cette colère, ben, je vais soit rien dire, soit au contraire, je vais réagir, soit directement, soit vis-à-vis d'une autre personne. Et on va voir que ces deux sentiments, en fait, vont tirer vers le bas, vont tirer mon cheval vers le bas. Alors, on peut avoir plusieurs niveaux comme ça. Le, le premier, c'est ben, par exemple... Prenons cette expérience que moi j'ai eu connue comme ça, où après avoir donné un rendez-vous pour être pris à la gare bientôt à 17h par, par Luc, et voilà que Luc n'est pas à la gare. Et donc au moment où j'arrive, ça c'est la strate numéro 1, et bien il n'est pas là. Donc du coup j'ai un sentiment du coup de ⁇ Ah mince, pourquoi il ne m'a pas appelé ?⁇ Etc. Donc ça c'est... Je me sens en colère un petit peu par le fait qu'il n'a pas fait ce que j'aurais estimé important qu'il fasse. Et du coup je ne me sens pas aimé, et ça c'est le risque. Du coup, ah il de toute façon je suis pas important à ses yeux etc alors soit je me laisse partir là dedans et j'arrête le chose tout de suite pourquoi parce que j'ai compris que le processus dans lequel je suis en train de rentrer bah, il me dessert en fait c'est plutôt que sortir de bah, d'un sentiment euh, de, de, de, de, de, de pas bien à cause des autres, et bien du coup je me dis, bon, c'est quoi le besoin que j'ai Je réagis à ça et je reprends les rênes des choses. Je me dis, c'est quoi mon besoin Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour ça Et du coup, je n'attribue plus à l'environnement la cause de mon problème. Et voilà. Si maintenant je suis sur un niveau 2, ça veut dire que je suis fatigué, j'ai été euh, plusieurs fois déjà euh, en, entre guillemets maltraité par l'environnement, et bien du coup, là, on va passer dans du niveau 2. C'est-à-dire, j'ai vraiment le sentiment que de toute façon, ils n'ont rien à faire de moi, que je ne suis pas important, que de toute façon, ceci ou cela. Et donc, vous voyez, le, le cheval, il en prend un coup de plus. Vous voyez. Et du coup, je me sens injustement traité. Et là, je vais avoir envie de réagir, de d'abord de, de, de, de critiquer, alors soit directement, soit indirectement. Mais vous voyez, la, la, la colère va monter. Si je suis sur du niveau 3, eh bien, mon, mon cheval, là, il a pris un gros coup. C'est-à-dire qu'il est vraiment dévalorisé. Je me sens injustement traité. Je me sens en colère face à de l'injustice et on tombe dans des sentiments qui vont entraîner des comportements euh, par ce vide intérieur qui sont des comportements de, de dysfonctionnement. Pourquoi Parce que comme je ne suis pas bien à l'intérieur, je vais me mettre à développer des comportements qui vont faire du bien immédiatement, à commencer par la critique, la dévalorisation, le fait euh, par, du coup de, de, de tout ramener à moi, de, de, de manger trop, enfin il y a plein de comportements de fumer, de boire, etc. qui vont me faire du bien immédiatement mais qui à moyen terme et long terme vont me, me me détruire en fait. Pourquoi Parce qu'il y a cette intelligence intérieure qui, qui me détruit. Donc, il faut bien comprendre que ces sentiments négatifs, eh bien, desservent notre appareil interne. Et c'est pour ça que c'est si important d'apprendre à retrouver, à remuscler en fait intérieurement vos sentiments internes pour revenir des leaders, pour revenir des, des responsables, des acteurs de changement. La priorité numéro une quand on transforme une personne qui vit comme ça des, des moments difficiles, bah c'est de lui envoyer des questions qui vont permettre de remonter l'ascenseur émotionnel pour le ramener dans des conceptions beaucoup plus positives à l'égard d'elle-même et de l'environnement et par conséquent des attitudes qui soient plus, plus positives et constructives. Mais pour ça, le nœud du système, c'est de remonter la puissance du cheval, la puissance de la partie préconsciente et inconsciente, dit autrement, de retrouver des ressources. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelque sorte sur l'impact de ces émotions sur notre arrière-plan. J'espère que ça vous aura éclairé, sinon ben, venez nous rejoindre, c'est vraiment des leviers sur lesquels on travaille beaucoup dans le monde émotionnel, parce que ça impacte beaucoup sur nos modes de pensée, nos modes d'interaction avec le monde, et par conséquent sur eh bien, la, la réussite ou pas qu'on peut avoir dans un domaine ou dans un autre. Merci encore d'être là, j'étais un petit peu plus long que d'habitude, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de descendre un peu plus dans la mécanique aujourd'hui. Merci à vous.